C'est interdit, moi je suis, je suis carré, je suis respecté et puis, euh, je me suis rendu compte, en fait, euh, par cette contrainte, euh, j'ai vu que même sans apport de compost, on peut déjà commencer à remonter son taux de matière organique et surtout améliorer sa structure. Vas-y. Donc, en 2010, j'ai dé... quitté mon boulot de salarié et j'ai décidé de, de relever le défi que je n'ai pas relevé euh, 25 ans avant, passer en bio, euh, sans labour. Il faut savoir que j'ai un voisin de l'autre côté du Rhin, qui s'appelle Manfred Vance et que je connaissais déjà en 1983. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai décidé à l'époque, quand j'ai vu ces résultats, à l'époque, euh, de rendement céréal, que je ne pourrais pas vivre sur mon exploitation euh, sans compost et sans système global tel qu'on le connaissait à l'époque. Et Par contre, Manfred Benz, il avait aussi un job à côté, et puis il a continué à persévérer dans cette techniques, et il a quand même euh, pas mal dégrossi, on va dire, le sujet euh, de ce qu'on peut faire, pas faire, ce qu'il faudrait essayer de faire. Et donc j'ai quand même amené donc, du compost de déchets verts pour aller un peu plus vite encore au niveau de l'amélioration de mon sol et pour, pour um, gérer un risque de manque de fertilité. Parce qu'il y a une démarche en agriculture de conservation euh, le, dans le cycle de l'azote en fait. Et ça c'est les Suisses de Tzolikofen. Les Suisses travaillent beaucoup le sujet de l'agriculture de conservation des sols. Euh, parce qu'ils ont des incitations, euh, ils n'ont pas la PAC, mais ils ont des incitations aussi de, de, de primes. Ils ont de très fortes incitations à faire des ag une agriculture écologique, entre guillemets. Et le semi-direct euh, est en étude, Et donc il y a des centres dans des écoles agricoles comme Azzolicofen, près de Berne, où ils travaillent. Ils comparent euh, la bourse semi-direct TCS, depuis maintenant une quinzaine d'années. Et puis tout est évalué, pesé, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe du jour au lendemain euh, d'un travail du sol type labour intensif à zéro travail du sol ou juste gratter au-dessus, euh, le cycle de l'azote est complètement perturbé. Donc le bilan azoté qu'on fait souvent, qu'on est obligé de faire hein, pour la PAC, en conventionnel, euh, le sol ne vous libère plus d'azote pendant plusieurs années au début. Donc il faut intégrer ça dans le système et, euh, et savoir que... Euh, vous serez obligé de mettre plus d'azote pour avoir un résultat équivalent, ou alors vous allez faire des baisses de rendement assez significatives les premières années si vous mettez la dose que vous aviez mis avant. Euh, petite parenthèse, euh, en conventionnel, euh, à partir du moment où vous mettez de l'azote et vous avez une culture qui suit derrière, quand, comme un couvert, il n'y a pas trop de soucis euh, si vous arrivez à gérer un peu l'eau. Et nous, on peut irriguer, donc on a cette chance. Si euh, on arrive à gérer le niveau d'humidité on arrive à gérer le cycle de l'azote assez rapidement et, et réutiliser l'azote résiduel. Parce que le cycle de l'azote, euh, dans l'agriculture euh, de conservation, donc quand on ne travaille plus le sol, il est, il est décalé. C'est-à-dire au printemps, vous avez une minéralisation, même si vous avez de l'azote euh, de synthèse, la minéralisation est décalée. Parce que le sol est plus frais. Et par contre, vous avez souvent. Euh, Trop d'azote ou plus d'azote en fin de cycle et les plantes sont toujours moches au démarrage et toujours plus belles à l'arrivée. C'est une règle de base qui est assez générale euh, en bio comme en, comme en, en, en conventionnel. Donc j'avais semi du blé, oui, alors entre temps, en 2010, j'étais au chômage entre guillemets, donc j'ai profité pour faire un un, smoir, un outil polyvalent à base de des chômeurs j'aime bien les souder, j'aime bien la peinture, j'aime bien... Tout ça. Donc, j'ai passé un hiver à me fabriquer un outil euh, qui est inspiré de ce qu'a fait Manfred Vence. En fait, c'est un déchômeur avec des socs bourgo. C'est-à-dire, on peut changer les pointes. Je peux mettre des points, je peux mettre des socs plats, je peux faire un peu ce que je veux. Derrière aussi, je peux mettre une, une herse ou je peux mettre un rouleau, etc. Donc, c'est un outil qui me permet à moi, qui, qui, qui a ses limites. Il a beaucoup de limites, mais il a l'avantage d'être très polyvalent. Et bon, parfois, je passe autant de temps à préparer le saumoir qu'à semer parce que pour semer 2 hectares, ça va très vite. Mais le temps de changer les dents, de calibrer le semoir, enfin bref, c'est adapté à ma situation. On continue. Et on continue, on déroule. Voilà, donc j'ai semé un mélange, de, avec, euh, avant, euh, de blé de ferrol. Printemps 2010, euh, hyper sec mais hyper sec, comme c'est parti, comme cette année, et c'est resté comme cette année, les févroles avaient 15-20 cm, elles ont arrêté de pousser, et le blé a continué de pousser, les févroles ont disparu, parce que j'ai pas irrigué là, j'ai pas pu irriguer, alors il y avait aussi un peu de gaillet, le gaillet a crevé aussi, et c'était absolument propre, c'est donc après soja, hein. c'était l'année après le soja, et j'ai fait quand même 52 quintaux de blé, avec pratiquement, euh... donc il y avait le compost euh, avant, et donc c'était plutôt encourageant, quand on démarre comme ça, on dit bon, ben, c'est bien, on va continuer, vas-y, euh, en automne, j'avais fait du compost, un peu de compost, j'avais 9 tonnes de compost que j'avais fait, c'est la première année que j'avais fait ça, et la dernière, donc les pailles, on les systématiquement, des superficiel superficiels, et donc un semi de couvert, un couvert à euh, base de, surtout, de... on continue, et le couvert était vraiment magnifique, euh, continue, et en mois de. C'était en 2011, euh, l'hiver 2011, euh, mois de décembre, je me suis dit, il faut je me dépêche de terminer mon rouleau FACA. Parce que dans mon couvert, j'avais semé du trèfle à carna. Et euh, je voulais faire un. L'idée, c'était faire un semi-direct de maïs dans un couvert vivant de trèfle à carna au moment de la floraison. Enfin, après la floraison, de le coucher. Et euh, on n'a pas eu de gel, rien n'a été détruit. Et en février 2012, POM Continue. Moins 25 degrés. Tout était ratiboisé. C'était pas de glyphosate. <rire> Vas-y. Et donc, j'ai passé avec mon rouleau juste pour casser les tiges et pour euh, scalper. Alors, scalper, travail du sol, c'est ça. C'est juste euh, couper. Alors, vous me direz pourquoi j'ai coupé. Continue. Parce qu'en fait, euh, en la surface du sol, vous avez, vous avez déjà des... Donc ça, c'était qu'un jours avant le semis ou 15 jours avant le semis. Il y a pas mal de, de mauvaises air qui commencent à venir. Et là, vous pouvez voir un peu les tirucules de verre de terre. Je ne sais pas si vous voyez la densité tirucule de verre de terre qu'il y a. Euh, tout ça, c'est des tirucules de verre de terre. Enfin, il doit y en avoir, on a fait une estimation, entre 20 et 30 tonnes à l'hectare. Quand vous savez la richesse des terrucles de verre de terre, vous n'avez plus besoin d'amener de compost. On verra après pourquoi ils sont revenus et comment ils sont revenus en continu. Voilà à quoi ressemble le champ, donc toujours laisser les résidus en surface, en continu. Alors il y avait des cigognes, des corbeaux, j'ai fait des photos, je trouvais ça pas mal. Et quand j'avais semé mon maïs, j'étais moins content parce que j'ai ressemé deux fois, à cause des corbeaux, un bio. Et donc je m'étais aussi équipé d'un outil, au début j'étais parti un peu comme Manfred Vents, euh, zéro désherbage technique, euh, zéro euh, intervention. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule parce que les cultures de printemps, c'est très difficile. Et euh, les cultures économiquement les plus intéressantes pour moi, c'est maïs et soja. Donc on va faire euh, une culture d'été, une céréale, un couvert, une culture d'été, donc un soja, plus une culture d'hiver, etc. Et donc, euh, j'ai combiné... Alors, la RC-tri, on oublie quand on laisse les résidus en surface. Ça fait des bouchons. Et puis, vous faites des andins tous les 10 mètres ou 20 mètres. Et donc, j'ai passé sur une, une houe avec mon ami Paul Offert, qui m'a vendu une houe. Et j'ai rajouté derrière une barre. Et j'ai mis des... Des, euh, des soleils de roto-étrieuse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En fait, c'est des soleils qui tournent. Ça fait un peu le même effet qu'une hercétrie. Euh, qu mais ça a l'avantage de ne pas bourrer au niveau de la matière organique. Puisque c'est des soleils qui tournent et qui grattent. Euh, le seul souci, c'est que ça fait du très bon boulot. Je crois que tu peux continuer encore. Euh, encore. Ça fait du bon boulot. Mais quand il pleut euh, tous les 8 jours, ou tous les 5 jours, euh, vous recommencez. Et puis, moi, ça quelque part, ça m'énerve. Et euh, là, chaque fois que vous travaillez le sol, chaque fois qu'il pleut, vous perdez la qualité de la structure du dessus. C'est-à-dire que le sol commence à se glacer en surface, alors c'est pas grave, c'est pas long. Mais ça... Moi ça m'énerve, mais pour l'instant j'ai pas trouvé en culture d'été de plan... On est en train de travailler dessus, on verra la fin. On, on essaie de trouver des alternatives ou des accompagnements pour ça. Le contenu. En tout cas, euh, là j'ai fait un essai, donc le maïs a quand même levé, Ça quand même... Je fais, je fais 85 cateaux. Là j'ai semé du trèfle d'Alexandrie, mais j'ai semé trop tard. En fait, quand on voulait faire des cultures associées, il faut, euh, en bio, il faut venir, euh, quand le maïs, il fait à peu près euh, 4 feuilles, 5 feuilles, c'est-à-dire il fait 8-10 cm de haut maximum. Sinon, euh, c'est trop tard, il n'y a plus de lumière, trop de compétition, et ça ne donne pas de résultats, disons, euh, intéressants. Vas-y. Donc derrière, c'était comme ça, je passais là-haut, devant Gelsmoire, vas-y. Alors, bien sûr, il y a quelques kénopodes que ont à travers, mais ça n'a pas trop... Au niveau rendement de maïs, ça n'a pas eu d'incidence. Ça va peut-être avoir des incidences euh, l'année qui va venir parce que j'ai du soja. Donc il y avait après le maïs euh, continu, Il y avait des kenopotes donc ils ont fait pas mal de semences euh, dans certains endroits. Euh, donc si, il y a eu, y a eu euh, des graines qui sont restées en place. On verra ce que ça va donner cette année. Euh, après maïs, euh, il n'y a pas de photo. Après maïs, j'ai fait quoi J'ai semé de potres c'est-à-dire que j'ai pris des pots de rangrais, parce que c'était des pots non décortiqués et ça ne passait pas dans mon semoir, parce que ça me bouchait les tuyaux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les pots non décortiqués. Donc, semoir euh, ma à la volée. Une pêche roulante. Vous savez ce que c'est, une pêche roulante C'est juste un truc pour un peu mulcher, mais sans vraiment me toucher presque la terre. Passer dessus. Et au printemps, euh, j'ai mis... Euh, un peu de de, de poil, de, poil de, enfin, 30 unités d'azote pour faire démarrer euh, la culture et puis j'ai récolté donc, euh, travail hyper réduit euh, les mois d'intervention aucune intervention mécanique, mauvaise herbe, etc j'ai fait 42 quintaux de potres, euh, que j'ai vendu 400 euros tonne donc j'ai fait une très bonne marge euh, très satisfaisante donc, euh, après les potres, euh, euh, donc là, euh, scalpage déchômage, couvert les couverts que je viens de, de passer euh, au déchaumeur il y a huit jours et on va repasser parce qu'il n'y a rien à geler cet hiver. Euh, les couverts non plus, les mots pas, j'ai pas de motes mais les couverts n'ont pas gelé donc euh, il y aura du soja euh, cette année dans la parcelle. On voit aussi que bon, le fait d'amener du compost a donné un petit coup de pouce mais euh, mon sol continue à se bonifier et puis on va dire qu'aujourd'hui je suis au moins arrivé déjà... Au point de départ, à peine dix ans après, j'ai un sol qui a retrouvé une bonne forme et une bonne vigueur. Et le maïs qui était dedans, je connais bien le fonctionnement des cultures de maïs, j'ai vu dès, le semis, enfin dès la levée de maïs que le maïs se plaisait, qu'il y avait du peps et qu'il avait envie de pousser. Donc c'était vraiment très, très positif. Alors on va déjà on va là faire un petit tour un truc qu'on va faire cet après-midi. Donc j'avais mon blé, c'était l'année 2010, hein, à 2011. Euh, semis de blé, mon voisin avait du blé, mon voisin il est à droite, il a un labour, il avait une moutarde qui venait broyer, il attendait le 15 novembre pour pouvoir labourer. Moi à gauche j'avais mon couvert qui, était, qui a gelé hein, en, en février. Et je dis écoute tu viens avec ta pelleteuse, tu te mets au milieu, tu fais un trou à gauche, tu fais un trou à droite. Je n'ai jamais regardé euh, ce qui se passe dans le sol parce que je voyais les turicules et je voyais que ça pousse et que euh, ça roulait tout seul, donc je ne suis pas trop emmerdé. Continue. Et rien qu'en faisant le tas de terre, on voyait déjà la différence. Donc on voit à droite euh, le type de mode que ça donne. Euh, donc c'était sous la somme de labour et puis à gauche. Tout simplement parce que chez moi, il y avait une humidité malgré la végétation qu'il y avait, l'humidité jusqu'à un mètre sous le sol, il n'y avait aucun souci. Continue. <coughs> la seule diapo par rapport au profil euh, au niveau du labour, bah, on voit que sur les 30 premiers centimètres, c'est très meuble. <coughs> il y a très très peu de galeries de verre de terre. On en a compté 70 en étant très généreux. Par contre, je suis surpris que les racines de moutarde avaient passé la zone qui était très très sèche, extrêmement sèche, en dessous de la semelle de labours. Continue. Et donc, chez moi, c'est très différent. Donc, on voit déjà en haut les résidus de paille. J'avais amené 9 tonnes d'un peu de compost qui servait plus de levain à la limite. Et on voit tous les mycéliums. Alors, le couvert, c'était de la févrole, de la tournesol, de la baisse et du tréflin carlin. Continue. Alors, on a, chez moi, on a fait le comptage, on est presque à 500 trous de terre en mètre carré. Et vous voyez la taille des trous à peu près à droite. Et ça, on a toujours un sol qui est assez dur, mais en fait, c'est comme de la brique creuse. Hein. Si vous savez ce que c'est, la brique, c'est-à-dire, c'est très dur, on marchait dessus, mais c'est extrêmement perforé. Donc, ça permet la circulation de l'air et de l'eau, et c'est absolument capital. On continue. Et si vous faites le calcul, si vous prenez que 2,5 mm de diamètre, ça vous fait un, un, un, un équivalent d'un tuyau d'irrigation de, de 2 pouces, de 55 mm au mètre carré. C'est pour ça que dans mon soja, il n'y avait pas d'eau. Alors que chez les voisins, il y avait de l'eau. On verra aussi dans un autre test après pourquoi il y a de l'eau chez les voisins. Continue. Et aussi, bon, les champignons, euh, pas de fongicides. On voit très bien que les champignons, ben, ils ont vraiment attaqué la, euh, la paille. Hein, puisque la, la lignine ou les, les cellules, la cellulose un peu dure, c'est les champignons qui vont la dégrader. En, en, en automne, on ne voit plus rien. Continue. Le profil un peu plus en sens large, euh, les 10 premiers centimètres ou 15 premiers centimètres sont très friables parce que c'est la partie très travaillée avec les outils ou par les racines superficielles. Et après, jusqu'à entre on va moins 15 et moins 40, on a une zone assez compacte, plutôt sableuse, euh, mais qui, les modes qui s'effritent bien quand on les prend dans la main. Et en dessous, à moins 40, donc c'est pas loin, on trouve du limon assez friable et de la bonne terre. Et on voit qu'il n'y a pas de gradient de couleur. Au niveau de l'humidité. Et euh, en 2010, quand j'avais mon blé, il y avait le professeur Téutu de l'université d'Amiens qui était venu faire un tour en Alsace et on avait visité la parcelle et il me dit :« Il faut décompacter, Michel, il faut décompacter cette parcelle. » J'ai dit :« Ça sert à rien, parce qu'il y a des limons comme ça. Quand tu les a bon, quand tu as un couvert comme ça, ça peut aller, mais décompacter un limon sec comme ça, s'il n'y a pas d'agrégat, pas de structure de sol, la première pluie, ça vous emmène tous les particules fines dedans. Vous allez faire comme la maçonnerie, vous savez, vous posez une brique et puis vous faites un joint entre. » Et je n'ai pas d'outils, donc je n'ai jamais décompacté. Et en fait, mes vers de terre ont décompacté, les racines ont décompacté. Et aujourd'hui, j'ai ouvert ce qu'elle est a ouvrir le sol vers le bas par les galeries de vers de terre, parce que c'est des sols qui n'ont aucune capacité de retrait. Il n'y a pas assez d'argile, donc même en, en séchant, il n'y a pas de retrait. Parce que le grand problème du maïs irrigué, c'est dans les argiles, c'est ça. En fait, les argiles sont toujours humides, et en fait, fermées et compactes. Alors que si vous les laissez sécher, de temps en temps, ça fait des fontes ça fait des fentes, quand on laisse tomber le téléphone dans la fente il faut faire un trou avec une pelleteuse à 1 mètre pour le rechercher continue donc les lombriques hein, alors les lombrics, on viendra après en détail sur nos actions mais c'est la première chose à faire dans les champs parce que c'est ceux qui vont faire le boulot continue, donc après les racines rentrent dedans et là on va faire un test très intéressant qu'on appelle le test slide test en anglais et en fait, l'objectif, c'est d'évoluer ce qu'on appelle la cohésion des agrégats dans l'eau. Et ça, c'est capital. Continue. De comprendre que, comment ça fonctionne, et ça sera la deuxième partie. Alors l'appareil, c'était donc après mon maïs. à gauche, au-dessus, là, vous voyez le voisin, il venait de tirer sa première aide de charrue, quand je suis arrivé, j'ai eu de la chance. Et ça, c'est chez moi. Donc j'ai pris des motes ici, des potes là. Alors chez moi, j'ai pris une petite photo, parce que vous ne pouvez pas ne pas prendre de photo. Tu fais un coup de bêche, vous avez des vers de terre, donc c'est quand même génial. Et euh, il y a le Québécois euh, Jocelyn Michon on dit qu'il offre une pêche en or à, au premier gars qui fait un coup de pêche dans ses champs qui trouve pas de vers de terre. Bon, j'ai pas été au Québec, j'ai pas essayé encore. Mais... Donc on voit en boîte des, des boîtes à peu près de, de... identiques, hein, on va dire. Continue.